Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Sinon de monde. En tout cas, il y a de la vie. La vie, en tout cas, oui. Ça. Ça ne manque pas. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente. Il entend nom de d'abonnés sur facebook et d'autres noms euh, viendront au fur et à mesure de, de l'expérience on va dire euh, télé euh, internet l'expérience euh, interactive interactive et à travers laquelle les artistes euh, sont heureux, <rire> ouais, ouais, je crois que les artistes sont heureux, ouais, ouais. ouais ils sont heureux depuis avec euh, une période de confinement, avec une période où, apparemment, il n'y aurait pas de lumière. Et bien si. Tire la scène mon gâteau pour valir la ligne En t'y pour le soleil Tiens la Seine, mon gâté, pour valir la ligne En t'y pour le soleil Depuis bas soleil court C'est clair la rosée, grand matin non, en fin de compte, c'est pas moi, là. <rire> oui, c'est moi, ici, ça, mais... Ça, c'est mon parole, mais... Non, d'abord, maladie, hommage. Et hommage... Mais euh... bon, pépoufé À ah, une nation comme la nôtre, là. Composée de tellement de peuples, de cultures différentes, réunis en, en un espace aussi... Aussi microscopique, j'ai envie de dire, à l'échelle internationale, à l'échelle... Planétaire, c'est incroyable, c'est incroyable, je, je je, suis fan, enfin, oui, ouais, ouais, ouais, mais fan, mon culture, mais fan, il y admire, la réunion, quoi, je suis un pas à Criquet. Ah, et sauce, si le Criquet marche pas, peut-être que le cossin et sauce, marche. cossin et sauce, coucou, gros père, plein la gueule. Coucou, coucou, coucou, coucou,